Lors de l'utilisation de l'éditeur, on peut utiliser euh, l'outil paragraphe pour insérer du texte. Cependant, il faut faire attention, puisqu'une somme euh, sur le web, euh, les retours de chariot euh, ne devraient pas être utilisés lorsqu'on tape du texte. En fait, si on utilise un retour de chariot, on va avoir plusieurs subdivisions dans notre texte et euh, ça peut amener des problèmes plus tard. Donc, euh, c'est à éviter. En fait, euh, l'idéal serait d'utiliser majuscule. Retour de chariot, donc majuscule, enter, entre chacun des paragraphes. Et ici, euh, ça ne générera pas de sous-division. On peut aussi euh, copier-coller du texte. Donc, par exemple, si je prends un paragraphe ici, je fais « Copier ». Je peux faire euh, dans l'autre paragraphe, celui de l'éditeur, je peux faire « Coller ». Mais faites attention, si vous faites coller directement, là encore, vous allez vous retrouver avec euh, une autre subdivision. Vous voyez, dans l'arborescence à gauche, il y a un deuxième paragraphe qui est apparu. Ça va être difficile à gérer, on va éviter ça aussi. À la place, je vais faire un coller. Un coller en adaptant le style. Ou, euh, dépendamment là, des navigateurs, là, ça peut être aussi coller sans la mise en forme. Donc, ça va éviter euh, de traîner toutes ces sous-divisions. Dans le texte, euh, insérer un lien, un lien externe, un lien Internet. Donc, il suffit de cliquer sur le petit « A » à droite. Et vous voyez maintenant, il y a un lien qui s'est ajouté dans l'arborescence à gauche. Donc, je peux aller euh, dans une fenêtre Internet, donc une page Web, je copie le lien. Je retourne dans mon éditeur. Et en cliquant sur « Lien » à gauche, dans la fenêtre des propriétés à droite, je peux ajouter le lien. Donc, je vais avoir un lien Internet directement à l'intérieur de mon texte.